Nintendo Direct Review. Oh c'est le plagiat c'est du pain. <rire> Coucou YouTube. Euh, il aime pas trop le dire mais c'est. Merci YouTube. de m'avoir coupé la parole. Alors. <rire> bonjour YouTube. Aujourd'hui on est là pour faire comme euh, tous les youtubeurs cancéreux c'est-à-dire des vidéos réactions. Sauf que moi c'est mieux et c'est plus drôle car je suis avec Luanime. C'est gênant quand même mais bonjour. Voilà. Ensuite nous avons l'excellent respecteur du bois. Bonsoir. Voilà. Voix ouais, sexy et Flario. Oui bonjour, et a et sur le chat tient. qui et, et le truc là Ouais Mario Maker Ouh Mais, Mais c'est tellement lui des... Et oui oh, oh, ça a l'air trop bien ah, oh. oh. Bah le tactile de Switch, c'est grave bien ouais Eh hey. hey, Eh, ça des coudes oh. Ouais d'accord, c'est un truc de cassette et tout Oh Yes, une pute <rire> On a son cousin euh large là. C'est ça. Le cousin moche t'es qui est pas aimé <rire> <rire> 3 3 déjà Rockstar Game ouais. C'est ça qui donne R 3 Franchement il donne envie le de, de nouveau Réveille-toi Eh <rire> <rire> <Hey, pss> <rire> hey, bon hey, bon. Tu lâches Eh hey, tu lâches un sub. L'Empire as... Ce sont des gilets jaunes. <rire> Alors, nous avons la droite, la gauche et les gilets jaunes. <rire> On voit les gilets jaunes partout, quoi. LOL, ça me fait penser à <rire> Game of Thrones, ça. <rire> c'est Harry Potter Mais Non, c'est Pokémon Go, les mecs. Oui, team ça, rouge, team bleu, <rire> team jaune. <rire> ah, ah, nice. Regardez, Jump Force, c'est comme ça qu'on fait un beau jeu manga. <rire> <rire> on n'est pas énervé, voyons. Ça tire à balle voyons, monsieur. Mais on est en vous parler. Ça va, Ardo. Et là, on regarde des jeux de réflexion. Nickel, Tetris. 99, oh. 99 joueurs vont se battre sur Tetris. <rire> ah, c'est un Battle royal, royal. Tetris, 99. Oh. <rire> <rire> Tetris, Battle Royale, conférence. <rire> J'espère qu'il y aura des skins Tetris. J'espère qu'il y aura des caddies. Ce sera le En fait, a... c'est bien que, que, que les, les pièces de Tetris, on sait d'où elles arrivent. Par un. Oh la vache. Mais <rire> non. Tout est lié. Oh, non. Ah mais ah, mais c'est bon hein. Fortnite euh, Apex Legends, ils vont se faire. Toi c'est très rock la musique hein. voilà oh Ouais Ouais Bah bah c'est des de... c'est des c'est des les euh, voilà démons, un... donc bon. Boum <rire> boum Boom on explose tout. Il y avait une féministe. <rire> il y aura pas de nouvelles anneaux si on parle des animal crossing. Putain c'est bon je vais pouvoir me le faire enfin. Yes mon Chocobo Mais c'est pas Pokémon. Et ça c'est un boss de Mario Odyssey ça. J'avoue. C'est le le tank Direct. Ah Earthbound quoi Rayman 4. <rire> Ou alors ah. c'est un DLC Smash et là je sera un Il y a de l'eau. Euh. C'est un Pokémon Dougeon Mystère, mais dis pas ça. <rire> Parce que.. Il y a... Parce que dans le deuxième Pojo... Pokémon Donjon Mystère, c'était comme ça. Ah bah c'est ça. Oh non, non ok. Oh, c'est Zelda, c'est Zelda, c'est Zelda C'est Zelda. Zelda. Zelda. Zelda Quoi Awakening Mais c'est Link C'est Link C'est Link C'est Link Attends mais c'est. c'est le seul GPA là Mais c'est pas le Portal 3 S Ils y parlaient d'un portail 3 c'est. Mais dis pas, c'est celui sur Twitch. ES. C'est Link's Awakening oh, oh, Non c'est un nouveau Juste un nouveau Non non, non c'est Link's Awakening ah, Oui y'a oui, un gros œuf, c'est oui, bon. C'est avec le gros œuf sur l'île Attends, vu le design c'est Non c'est pas celui-là. Ouais. Non c'est sûr. Non non c'est Link's Awakening Regarde, c'est un animation, c'est stylé. Oh, c'est trop chippie. Oh, c'est trop bien. C'est bizarre, mais c'est mignon. En fait, j'aime je... enfin, bien, mais oh. c'est bizarre. Je suis un <rire> peu. Bien, mais oh. euh, de... La cinématique dans... est Et très belle. La Le... Le... Le... Le... oh, très je... oh, là... Des Goombas. Mon <rire> y'a des Goombas oh. Des Goombas Oui. Putain, c'est trop beau. Les graphismes, c'est oui. trop beau. Je suis ah, pas fan des graphismes. C'est bien, mais c'est. Ouais. Oh. Ok. 2019. Ok. On peut avoir mieux One more thing. One more thing, s'il te plaît. Il y a bon une dernière annonce. Mmh. pas un peu. En plus, bon c'est un, un vrai bon portage qu'ils bon ont refait non. tout le monde. Oui, c'est sûr, une dernière annonce parce que... Ok. Voilà, <rire> <rire> on s'est fait enculer. <rire> voilà, c'est enculé. Oh, non, non, non, non, non. Ah, c'est fini Ah, ça y est, est, est <rire> ah, le live est terminé, pour vous! <rire> euh, ça me semble très est maintenant terminé es pour la revoir. Rendez-vous sur le site Nintendo Direct. Je veux pas! Je vais vous partager des images. Apparemment, euh, il <rire> y avait déjà des gens qui étaient chauds pour faire des, lancer des fakes, etc. Et euh, apparemment, ils allaient vraiment croire que. qu'une qu compagnie avec Smash allait être ensemble pour, euh, pour collaborer et pouvoir mettre un personnage très iconique euh, que tout le monde aime beaucoup. C'est quoi? C'est bien sûr Tony le tigre des céréales Kellogg's! C'est pas quand je te Tony le tigre, putain, non, jamais! Même Kirby il est choqué en voyant ça! Mais non, mais moi je préfère euh, Coco, hein, le, le singe, c'est mieux! C'est un peu raciste! <rire> <rire> mais il s'appelle vraiment Coco! Qu'est-ce qu'on <rire> peut dire <rire> là-dessus? À part. Tetris! Nique ta mère Sakurai, le classique, voyons! Non, c'est pas! Nique oh... ta mère Sakurai, là c'est tout simplement! Nique ta mère Nintendo. Je trouve que je préfère mieux quand c'était des blagues sur janvier avec le Nintendo Direct. Ouais. Au moins, tu savais que c'était du fake. Janvier supérieur à février.